Et ça devrait partir. Alors, on a aussi Revolve. Euh, Hello. Donc euh, bienvenue sur ce, sur ce webinaire un petit peu particulier. Un webinaire vraiment on a on voulait un invité particulier pour, la, pour cette fin d'année. Et en fait, on, on a trouvé quand même le Père Noël, ce qui est quand même pas chose évidente. Euh, et puis c'est un webinaire un petit peu particulier aussi sur le fait que euh, pour animer ce, cette, cette rencontre, cet échange avec le Père Noël, on a Joy qui va, qui va, euh, va s'occuper de l'interview, moi je vais être plutôt sur la côté un petit peu technique, chat, s'il y a des besoins, en gros je suis à la cool. Euh, et puis donc Joy pour la présenter, c'est une, euh, une, une des personnes qui a rejoint l'Instant Z en tant que partenaire apprenant, donc, on a presque une dizaine de personnes qui ont envie d'intégrer de, de, la gouvernance partagée telle qu'on la propose. Euh, et puis, on a créé un, un groupe où on, on mène des projets ensemble et puis, euh, et puis on espère faire bien plus après. Euh, euh, alors, peut-être des partenariats, peut-être intégrer l'Instant Z. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Et en tout cas, bah, c'est très, très amusant de, parmi les projets qu'on partage, bah, de temps en temps, il y en a qui se connectent et qui animent des bouts de webinaire. Donc, on a eu Jérôme l'autre jour qui a animé pour le, le lancement du modèle Z. Et aujourd'hui, Joy pour accueillir notre, euh, notre invité spécial, le Père Noël. Donc, je crois qu'il est dans la salle d'attente, le Père Noël. Donc, je vais le laisser rentrer. Et puis, Joy, bon webinaire. Merci. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très contente de vous voir, euh, merci aussi d'avoir pris le temps d'être parmi nous pour effectivement euh, entendre le Père Noël et son expérience de la gouvernance partagée parce qu'effectivement c'est ni plus ni moins le Père Noël qui nous a rejoint. Bienvenue, bienvenue euh, eh bien voilà, dites-nous en un petit peu plus, euh, Père Noël, euh, sur voilà. vous, avant vous de... Vous Oui, très bien. Oh, formidable Voilà, j'ai toujours oublié le micro. <rire> Bonjour. Bonjour Joy. à vous. Oh, ça fait plaisir de te voir. Oui, oui. ça faisait longtemps. <rire> mais oui, mais téléphone, ce n'est pas la même chose. Non, oui. c'est beaucoup mieux de se voir. Formidable. Merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir de, de t'accueillir sur le dernier webinaire de l'Instant Z. Un tout plaisir pour moi. Et en fait, on est très curieux, euh, tous qui sommes là, d'en euh, voilà, savoir un petit peu plus euh, sur l'expérience que tu as menée euh, justement pour introduire euh, la gouvernance partagée. Et, en fait, euh, moi, la première question qui me vient, c'est euh, quelle était ton organisation avant la gouvernance partagée ah oui c'est juste alors déjà il faut déconstruire un peu cliché d'accord on a souvent images euh, village Père Noël avec lutins alignés comme soldats euh, fabriquer choses comme ça à la suite les uns des autres selon modèle ancienne génération c'est pas du tout ça hein, d'accord. ça c'est film américain c'est représentation occidentale de façon faire D'accord mon, mon, Je ne sais pas comment dire, mon, mon industrie, l'industrie du Père Noël, c'est beaucoup plus proche, euh, euh, familiale, hein, entreprise familiale. C'est débuté tout seul et c'est grandi un petit peu avec, les, avec, les, voilà, avec les, les opportunités, les rencontres et les choses comme ça. Euh, il ne faut pas croire non plus, euh, et ça encore, ces image qu'on trouve dans le film. C'est euh, lutin débile, hein? <rire> d'accord Les lutins, ce sont des gens qualifiés, d'accord Avec vraie compétence, vrai savoir-faire, et toujours, toujours valorisés dans, dans organisation. Donc, nous, dans Transformation, on s'est pas passé de, de usine à gouvernance partagée. Toujours quand même petit peu échange. Est-ce qu'il est qu y a autre chose, je dois dire Non, ça nous montre bien que le changement, enfin, l'organisation avant était déjà pleine d'humanité, euh, euh, entre toi et tes lutins, et, euh, mais alors du coup, euh, c'était quoi les besoins et les problématiques euh, de l'organisation euh, pour prendre cette décision de passer à la gouvernance partagée Ah, oui. Euh, oui alors, je peux peut-être... Peut-être repasser, reposer un peu contexte temporel, d'accord Que je disais tout à l'heure, j'ai commencé tout seul, d'accord C'est initiative personnelle, voir enfant défavorisé, passé période difficile, envie soulagée, envie de faire quelque chose, et, euh, et ensuite agrandir un petit peu avec avec besoin, d'accord Besoin du monde. Et, et chaque fois, défi plus grand, euh, beaucoup de défis depuis toujours. D'abord, d'abord plus en plus de gens, beaucoup plus enfants partout partout, plus grand territoire, euh, vouloir euh, moi faire quelque chose. Euh, aussi peut-être beaucoup plus pauvreté certains endroits, beaucoup plus enfants avoir besoin magie et à travers ça, besoin de, de grandir, d'agrandir, c'est pour ça, collaboration avec Lutin, plus en plus de lutins, infrastructure et, et, et ces dernières années, je crois que c'est là le plus compliqué, parce que quand j'ai commencé, tout le monde était content avec une pomme, une orange, demandez vos grand-mère, elle vous dira, à Noël, je recevais orange et j'étais très heureuse. Mais aujourd'hui, regardez ce que l'enfant demande. Il demande chose, moi, je ne peux pas fabriquer, d'accord Lutins ne peuvent pas fabriquer. Enfant vouloir jeux vidéo. <rire> Nous avoir essayé de faire jeux vidéo, mais personne intéressé à nos jeux vidéo, c'est tout gentil. Il n'y a pas, il y a pas, pas fusée, il n'y a pas bombe, il n'y a pas, il a pas combat. Et, et le temps pas capable d'imaginer jeu, genre, je sais pas Fortnite. Alors nous, nous pas pouvoir faire ce genre de choses. Tout ça sous-traiter, arrangé avec comité parents, s'occuper enfants, vouloir ça. Nous, nous plus, plus manuels, plus artisanal. Et trouver cet équilibre, tous ces partenaires, tous ces et ça, vraiment très difficile, très loin, intention, moi, quand commencer. Vous répondu le... à la question Un petit peu, oui, dans le sens où ben, l'agrandissement de la structure, est-ce que j'entends, des nouveaux partenaires, une organisation qui se, voilà, qui se complexifie finalement oui, ah, tu as très bien résumé en trois mots ce que je, je parle, je parle, pardon, pardon. Il faut aller à l'essentiel. C'est ce, ce que dit la gouvernance partagée, aller à l'essentiel. Merci, rappelez. Euh, quelles étaient les attentes des lutins par rapport au changement de gouvernance, vu qu'ils étaient partie prenante de tout ça et qu'ils le sont encore Oui, alors, attentes lutins… Je crois, je crois, attente principale, Lutin, en tout cas, c'est avoir réponse vite, parce que quand moi, essayer de tout gérer. Je dis bien essayer, d'accord, parce que pas toujours facile de tout gérer, surtout quand autant de monde. Donc Lutin vouloir réponse de moi, mais moi avoir trop de monde trop de monde, et avoir délai, et parfois parfois j'ai besoin de, de prendre l'air, de partir, et quand je pars, faire un tour, eh bien il n'y a plus de réponse, et les lutins, ils ne pouvaient pas avancer, d'accord Alors, je crois que le grand besoin, c'est d'oser faire les choses sans attendre réponse de moi, mmh. Et je crois, je crois, mon besoin à moi, <rire> non, je suis sûr, je suis sûr, mon besoin à moi, ce n'est pas avoir besoin de trouver réponse pour tout. C'est fatigant, <rire> c'est fatigant. Oui, parce que, je peux peut-être encore dire ça. Je, quand je commençais, ce métier, j'aimais choses manuelles, j'aimais fabriquer des choses, j'aimais apporter les choses, j'aimais passer temps à faire choses bien. Mais avec agrandissement structure, je suis devenu, comment dire, gestionnaire. Gestionnaire, à juste dire, toi faire ci, toi faire ça, oui, toi pouvoir faire ci, oui, toi pouvoir faire ça, toi, pas devoir faire choses comme ça ha mais plus rien fabriquer, plus contact plus plus réalité et ça il fallait je retrouve gagner du temps et retrouver le contact avec la réalité c'est ça alors gagner temps <rire> On peut pas gagner temps temps le temps file le temps il faut juste valoriser le temps pour faire choses qu'on aime voilà, et, et ces constats qu'est-ce que j'aime est-ce que moi aimer dire aux autres quoi faire ou est-ce que moi aimer faire est-ce que moi aimer m'attribuer réussite quelque chose ou moi aimer faire quelque chose collectivement voilà et une fois que tu te poses les bonnes questions, tu trouves les bonnes réponses. Oh, c'est brillant ça. Je vais. Oh oui, je note. Ça. Je pas note. Ah, je n'ai pas stylo. C'est pas grave, la conférence est, est enregistrée oh. et euh, on pourra la regarder encore. Formidable. <rire> Formidable. Et du coup, euh, qui vous a accompagné pour cette transformation et comment que... Je ne comprends pas, pas la question Accompagné. Oui, qui c'est qui vous a aidé en fait euh, à mettre tout ça en place Ah, alors, euh, <rire> tu voudrais bien je dise instant Z. Hein <rire> ah ben non. <rire> non, non, non, non, non, bien sûr non, non, non, nous avons fait tout seul. Oui, en fait, initiative, est revenue principalement de Mère Noël elle a lu le livre je crois le euh, Frédéric Frédéric Laloux, oui un bon garçon quand il était petit euh, Frédéric Laloux elle a été pas mal touchée et je crois c'est elle qui portait encore plus que moi valeur pour essayer faire ça et je crois moi j'attendais juste proposition comme ça pour essayer alors ce qu'il faut comprendre c'est que Valeurs nécessaires pour gouvernance partagée étaient déjà très présentes chez nous. D'accord. Village du Père Noël, c'est bienveillance. Village du Père Noël, c'est confiance. Village du Père Noël, c'est joie dans le travail. D'accord. Parfois, c'est c'est beaucoup stress, mais c'est toujours joie. Alors euh, nous n'avons pas eu beaucoup de travail à faire pour comprendre. Nous avons juste eu besoin de lumière pour mmh. penser différemment. Et voilà. ça a pris longtemps d'arriver de, de, à penser différemment Alors, nous, nous avons commencé avec petites choses ces dernières années. Je crois à cinq ans, à peu près. Oui. Euh, nous, avons, <rire> nous avons voulu travailler sur le sens. Parce que dans le livre, Frédéric Laloux, c'est piloté par la raison d'être, raison d'être évolutive. <rire> mais c'était stupide. <rire> alors, alors, non, mais je... La raison d'être du Père Noël, c'est clair, comme eau de roche. Amener magie, amener poésie, c'est tout clair. C'était clair pour tout le monde. D'accord On n'avait pas besoin de ça. On a, perdu, on a perdu beaucoup de temps à faire brainstorming pour penser, essayer de réécrire à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Mais c'est... C'est beaucoup de temps perdu. <rire> non. Nous avons beaucoup travaillé cette année. Parce que c'est une année spéciale. C'est une année spéciale. Difficile de déplacer, difficile de se cacher derrière les avions et les choses comme ça pour déplacement. Alors, nous avons dû réorganiser un peu nos ateliers. Et je crois que le gros du travail s'est fait cette année, pour, que, pour avoir vraiment équipe individuelle à différentes régions pour plus facilement répondre aux besoins de la nuit du 24. Et quelles étaient justement les étapes pour que ces équipes elles deviennent autonomes euh, sur les processus et euh, la pratique au quotidien Alors, j'ai dit, dit erreur faite au début, et étape d'après, ça a été de distribuer l'autorité. D'accord Et vraiment, c'est ça, fondamental pour nous, pour moi surtout, ça a été ça. Ça a été distribuer l'autorité. Ça veut dire définir à chaque équipe, donner à chaque équipe, la possibilité de faire des choix de mener des projets de prendre des décisions et de faire d'accord mais tu peux pas donner autorité sans donner possibilité d'amélioration d'accord alors équipe individuelle, euh, individuelle équipe autonome équipe autonome elles peuvent, elles doivent Prendre la chaîne depuis le début jusqu'à la en fin. Ça veut dire que chaque équipe, elle est aussi en contact avec les demandes. Elle reçoit lettres pour certaines zones géographiques et ensuite elle fait livraison. Je n'ai plus besoin de faire tout livraison. C'est formidable! C'est tellement plus simple. Et ça veut dire elle peut mesurer impact, elle peut mesurer joie, retour de là où elle agit d'accord et ça, ça a été vraiment le plus dur oui. ce que je veux dire c'est que c'est une habitude vraiment très dure à perdre dès que je suis quelque part et qu'il y a table avec le temps en train de planifier le travail, de s'organiser entre eux si je suis là, il y a toujours regard vers moi. Pas toujours, pas toujours demande, toujours regard. Hein? Il est là. Que va-t-il dire D'accord Et c'est très difficile pour moi de réagir dans ce moment-là. Comment prendre ce regard Dois-je acquiescer Et alors, ça veut dire, je valide, même implicitement. Dois-je on a perdu le père Noël on ne t'entend plus mais alors, qu'est-ce qui s'est passé mais alors qu'est-ce que je disais c'est peut-être un coup des lutins Non, ça m'étonnerait, ils travaillent à l'atelier là ah. mais justement je m'interrogeais maintenant que les lutins s'occupent de tout de la demande, à de la livraison mais qu'est-ce qu'il te reste à faire alors, c'est ça merveilleux il y a toujours quelque chose à faire. D'accord Cet travail que je faisais peut être fait par d'autres, mais je peux aider autres à faire des choses. J'ai aussi nombreuses compétences et j'ai plaisir à retrouver certains travaux. D'accord Et je peux aussi profiter de développer nouvelles activités. Parce que il y avait dernières années tellement de stress que je n'ai plus pu aller au contact, ressentir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et là, avec plus de temps, je peux aller prendre température et je peux contribuer aussi différemment à quoi faire pour la suite. Et puis bon, au moment où on a été coupé par je ne sais quoi, tu disais justement que les lutins, quand tu étais présent, ils se retournaient vers toi, attendaient quelque chose, ils ne posaient pas forcément de questions. Oui, tu, tu, je ne je, je sais pas où vous avez arrêté entendre. Donc je, je, je redis, hein, si, si c'est répétition, tu dis. Hein. Donc c'est... Si je suis présent, il regarde de moi, d'accord Et moi je suis toujours embêté, comment réagir à ce regard oui. Est-ce que je dois acquiescer Mais alors je valide implicitement, d'accord Est-ce que je dois l'ignorer Ah, ce n'est pas bonne position non plus Et je dois alors soutenir, encourager, coacher, rappeler, c'est toi qui prends la décision. d'accord tu n'as pas besoin de me regarder, tu n'as pas besoin. Et je dois lutter intérieurement parce que ça flatte, ça flatte ma bedaine. Quand on me regarde et qu'on me dit, hey, qu'est-ce que je dois faire Oui, oui, je suis, je suis valorisé, je dois oublier valorisation pour valoriser le temps. Et des fois, plus facile est d'être absent. Euh, à part l'absence, est-ce que tu aurais un autre conseil que tu pourrais donner aux au leaders qui pourraient se retrouver dans cette situation de, de flatterie ou, euh... alors il y a il y a vraiment valeur fondamentale hein. j'ai parlé de valeur tout à l'heure mais je pense bienveillance est important. Bienveillance est important à Noël, toujours, toujours, mais pas toujours facile à incarner. Bienveillance c'est permettre à l'autre de faire des erreurs, lui donner confiance, il peut essayer quelque chose, il peut apprendre et il peut faire erreur et il ne sera pas puni il ne sera pas montré du doigt. Et lorsque le lutin se tourne vers moi pour chercher approbation, si je vois lui embarrassé, alors j'essaie faire appel à intelligence collective, c'est-à-dire de chercher qui aurait une proposition qui autre que moi d'accord si oui. moi avoir idée moi devenir sauveur d'accord et sauveur à noël c'est quelqu'un d'autre <rire> la place elle est déjà prise <rire> d'accord oui donc voilà intelligence collective autres lutins peuvent avoir proposition, et alors ils s'organisent ensemble oui. Et comment les équipes de lutins se sont appropriées en fait cette, cette philosophie qui est en lien avec la gouvernance partagée? Je ne sais pas. On verra cette année. <rire> non, je crois que ça va marcher, d'accord? Mais à vrai dire, je suis sûr de rien. Peut-être, peut-être, il va y avoir quoi d'accord? Peut-être il y a, et qui plus tard vouloir tester moi, vouloir voir si vraiment, vraiment j'ai lâché et si au dernier moment, je ne vais pas reprendre le contrôle de tout ça, d'accord Donc cette année, je dois être fort, je dois faire confiance et je dois accepter ce qui arrive, même si quoi. On rattrapera, d'accord On trouvera solution ensemble mais je dois faire très attention de pas avoir stress de pas montrer stress et de laisser vraiment l'utin faire au mieux qu'ils peuvent et euh, un petit peu plus dans le détail là justement c'est lutins qui font au mieux euh, quels sont les processus que, que tu as proposé intégré euh, dans ton organisation alors oh là ça devient technique, on rentre dans le, dans le grand détail, c'est ça quel, quel, De quoi est-ce que tu veux que l'on parle plus précisément Tu as idée ou euh, Non, pas spécialement, c'est euh, ben, dans la palette de tous les processus et outils qui existent euh, dans la gouvernance partagée. Euh, Peut-être quels ont été euh, vos favoris ou euh, Quels sont les choix que vous avez faits Bon, nous avons, qu'est-ce que nous avons fait qui soit particulier chez nous Donc, j'ai dit déjà, oui, je crois que le plus gros outil nous avoir mis en place, c'est le rôle, mmh. d'accord. Nous avoir besoin de structure, définition champ d'autorité, et donc nous avoir beaucoup travaillé sur rôle. Parce que moi j'avais très peur quand on a commencé j'avais une grande peur d'accord je suis pas très rapide pour donner réponse au lutins avant mais quelque chose encore moins rapide c'est si lutin ensemble décide de prendre toutes les décisions d'accord alors on a bien oui, on a essayé, processus de prise de décision par consentement, d'accord, à faire tour, euh, quoi, toi penser de ça, toi, quoi, etc. Est-ce que toi, avoir objection, etc. Mais il faut, faut comprendre, on est quand même beaucoup, on a beaucoup de travail sur période quand même assez courte, et c'était beaucoup plus important pour nous. Et du coup beaucoup plus important pour moi que le soit capable, en petits groupes, voire individuellement, de prendre décision, d'agir comme des petits moi. D'accord Moi je demande jamais, je demandais jamais. Si j'avais idée, je faisais. Si j'avais envie de faire tâche avant autre tâche, je faisais. C'était c'était mon pouvoir dans le groupe, d'accord C'était de prendre initiative. Et donc, le rôle, c'est quelque chose qui a permis de créer plein de petits mois, d'accord Et eux tous, chacun, peuvent prendre initiative. Et parfois, parfois il y a inquiétude parfois il y a inquiétude de dire si personne avoir pouvoir avoir autorité alors il va faire n'importe quoi sans écouter les autres d'accord mais, mais je ne crois pas chez nous déjà moi je dis, je fais plein de choses mais j'ai toujours écouté beaucoup les gens D'accord Beaucoup écouté Lutin, mais aussi, et on n'en a peut-être pas assez parlé, mais la mère Noël, elle a toujours été à mes côtés. Elle a toujours amené conseil. D'accord On a vision Père Noël, village du Père Noël, mais c'est très, encore une fois, c'est très occidental, c'est très patriarcal. Ici, c'est comme, comme moi dire, c'est entreprise familiale, d'accord Donc, il n'y a pas. Il y a toujours écoute, il y a toujours, comme dit Frédéric, sollicitation d'avis. Donc, nous n'avons pas eu peur que l'UTAN, avec autorité, avec autonomie, avec euh, responsabilité, commence à faire les choses déconnectées les uns des autres. Non, c'était notre nature déjà d'être à l'écoute d'être sensible, et il fallait juste légitimité, voilà, c'est le terme que je cherchais, légitimité pour qu'une équipe ou un lutin puisse faire les choses par lui-même. Tu comprends J'ai bien compris. <rire> Du coup, euh, la, la situation actuelle, là, euh, c'est comment pour toi euh, Ça porte ses fruits Alors, et déjà, je peux être là. C'est déjà bonne chose. Normalement, 15 décembre, c'est oh oh, beaucoup de travail, beaucoup de coordination, beaucoup de contrôle, checklist, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui n'est pas prêt, etc. Donc, si cette année, je peux être là, c'est que déjà je pense qu'il y a des choses qui se passent et quand je dis je pense, c'est que je ne sais pas alors bien sûr, je pourrais savoir hein, je pourrais prendre, aller voir, visiter pour demander rapport, etc. mais j'ai décidé cette année de faire attention pas trop être présent pour ça euh, quoi dire d'autre donc oui, j'ai l'impression de vivre cette période différemment. C'est-à-dire, avant j'avais stress de faire, et maintenant, je dois dire, j'ai petit stress d'être. D'accord Il y a quand même quelque chose en moi qui n'est pas tout à fait confortable. Une petite inquiétude, mais je sais, c'est regarde-moi, d'accord c'est intérieur, c'est peur, c'est mental, tourné dans tête. D'accord Et je peux essayer de faire avec. Et comment c'est pour toi là, de faire avec euh, cette peur, de ne pas savoir ce qui se passe et euh, de lâcher la maîtrise en fait de tout le processus qui est autour de Noël mais je ne veux pas dire pour l'instant que c'est confortable, d'accord Je ne veux pas dire ça. Mais je crois, je crois très fort, et, et croyance plus forte que peur, je crois très fort que ça va être bien pour tout le monde, d'accord ça va être bien pour Lutin. J'ai déjà vu parfois initiatives, nouvelles créations et choses comme ça émerger de ce moment. Et je pense qu'ils vont pouvoir valoriser encore mieux leurs compétences. Pas seulement leurs compétences à faire, d'accord, mais leurs compétences à rêver. Parce que ça, c'est grand apprentissage. Quand, quand nous travaillons sur euh, gouvernance partagée, euh, nous avons lu plein de choses. D'accord Et nous avons, je crois, nous avons aussi lu un petit peu quand même ce, le, les choses de Instant Z. C'est vous, ou bien les, les, les cercles euh, rêve, plan, action et célébration. C'est juste. C'est juste. Oui. Alors, en utilisant ça, je vais te dire ce qu'on a découvert. On a découvert que le rêve d'accord, et la célébration, c'était beaucoup moi qui portais. C'était moi qui imaginais beaucoup de choses, qui imaginais amélioration, qui imaginais comment ça pourrait être, et je transmettais tout ça au lutin et les lutins, eux, ils pouvaient planifier d'accord ils étaient très forts pour ça, ils sont très compétents ils planifient, fabrication, ils s'organisent etc. et ensuite ils faisaient et là aussi, ils sont très forts et une fois Noël passé après quelques jours de vacances, hein, quand même eh bien, la partie célébration, je ne dis pas faire la fête parce que les lutins, ils sont très forts pour ça aussi hein non, je dis célébration au sens où, où, où tirer tirer des enseignements, d'accord Eh bien, c'est moi. Souvent, j'étais dans mon bureau et je me disais, hum, ça c'était bien, ça c'était moins bien, etc. Et c'était le point de départ pour repenser quoi faire pour la suite. Et donc, il y avait moi pour rêver, pour célébrer et les lutins pour planifier et pour faire. Et maintenant, eh bien, ils peuvent rêver aussi. D'accord. Et la responsabilité qui leur, qu leur est accordée, elle les amène à célébrer, c'est-à-dire à tirer les enseignements de ce qu'ils ont fait pour mieux rêver la prochaine fois. Est-ce qu'on peut s'attendre à des grands changements, du coup, après une célébration collective euh, sur ce Noël 2020 On peut attendre des choses... Euh... Voilà, nouvelle pour 2021. Ah, alors, je te cache pas. Alors, non, je pense cette année, il n'y aura pas grande grande différence. D'accord Mais je pense, à terme, il y a grande capacité de changement. Mais il y a, il y a limite au changement. D'accord Limite du changement être... L'interaction de notre infrastructure avec extérieur. Extérieur, c'est vous, d'accord. Et vous, vous avez toujours modèle patriarcal. Vous avez toujours impression père Noël faire tout, d'accord. Et tant que vous vous portez ce regard sur Noël, eh bien probablement ça sera difficile de faire changement perceptible par vous parce que vous avez attente parce que vous êtes attaché tradition et donc nous devons essayer de répondre à vos attentes conventionnelles d'accord traditionnelles et peut-être petit à petit vous faire comprendre le monde il change partout, y compris chez nous. Et le jour où vous ne serez plus en train d'attendre le Père Noël, mais que vous attendrez les lutins, alors ce jour-là, eh bien, il y aura peut-être eu grand changement. Nous avons aujourd'hui tendance à idéaliser. À idéaliser des individus uniques et visionnaires, d'accord Et à penser qu'ils portent toute la réussite sur les épaules. Je pense que l'image Père Noël peut être bien pour enfants, d'accord Enfants avoir besoin de modèles, d'inspiration, peut-être une personne. Mais je pense. Grande personne doit faire attention à ça. Lorsqu'on grandit, on doit arrêter, idéaliser personne. On peut, on peut obtenir inspiration, d'accord Voir autre personne se dire, hmm, ça être bon chemin, moi, envie de faire la même chose. Mais pas moi, envie de suivre. Mm. Moi, envie de faire quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, je ne ressens pas ça. Il y a toujours des personnages que tout le monde admire, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans le monde médical, que ce soit dans le monde politique. Et trop grande attente sur une personne empêche les choses changer. C'est ça, c'est se détacher de l'admiration pour aller vers l'inspiration, c'est ça Oui, exactement. Inspiration et admiration. Évitez admiration, surtout quand vous êtes grand. C'est une partie de la nouvelle magie de Noël pour les adultes. <rire> ah, Peut-être est-ce difficile pour adultes, parce qu'il faut en même temps peut-être garder... Répondre à ce besoin pour enfants, d'accord, mais en même temps ne pas être dupe et savoir pour soi-même sortir de ces schémas. En tout cas, c'est un, un beau cadeau de Noël que en tout cas, tu m'as offert à moi aujourd'hui et peut-être que les personnes présentes euh, ont pu aussi avoir leur cadeau euh, dans tout ce que tu as dit. Euh. Pendant cette conférence. Et en fait, moi, une petite question, de mon enfant intérieur reste très présente, c'est, mais est-ce que tout est prêt pour Noël Est-ce que les cadeaux sont prêts Est-ce que tout va bien se passer <rire> J'espère, j'espère <rire> Mais comme je disais, je ne sais pas. Et c'est ça qui est formidable. Mais de toute façon, je ne passe plus chez toi, Joy, ou bien Non oui ça fait longues années hein. ça, fait longtemps. ça fait trop longtemps et bien en tout cas je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps sur ce planning très chargé à cette époque de l'année ça a été un vrai plaisir de t'avoir parmi nous et je vais m'adresser à Yvan aussi et à vous tous euh, si vous avez des questions à poser euh, au Père Noël avant qu'il qu continue euh, à vaquer à ses occupations. Est-ce qu'on a alors, eu des questions sur le chat ou sur euh, Facebook Il a, y, a, y a deux questions. Il y avait une question de Valdi qui est apparue assez vite. Euh, savoir Est-ce que le Père Noël préférerait passer du temps au coin de la cheminée euh, plutôt que de fabriquer des jouets que c'est une de ses sources de motivation Alors, non, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai toujours été quand même très actif. Et je, je, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Et je suis content de pouvoir. J'ai toujours su le faire, d'accord Sur année complète il y a toujours un moment, et notamment juste après Noël, où je peux m'arrêter. Mais probablement, ce qui est plus important, c'est équilibre, l'équilibre. Éviter grande période de vacances, puis grande période de stress. Et donc, passer trois semaines au coin du feu, ce n'est pas très satisfaisant. Et en même temps, passer trois semaines sans sortir atelier, ce n'est pas très satisfaisant aussi. Donc mon, mon souhait, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir, même maintenant, une semaine, deux semaines avant Noël, de pouvoir prendre soirée au coin du feu. Oui, ça c'est magique. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Alors Valdi, est-ce que ça répond à ta question oui, ça répond très bien. Merci, Père Noël. C'est plaisir. Tu... C'est Yvan, hein Oui. Oui, on ne s'est pas rencontrés encore. Hello. Euh, Est-ce il que... y avait deux questions, tu as dit Il euh, y en avait une de Valdi. Là, je viens d'en avoir une de Charlotte. Euh, comment les lutins s'assurent, eux, que tout sera prêt pour Noël euh, la place d'un management visuel quelque part comme en usine donc, co comment les lutins ils s'assurent que tout sera prêt pour Noël eux. oui alors euh, très, oui c'est probablement très important ce, ce, euh, qu'est-ce qu'on a pris vraiment le temps de définir avec euh, je parlais champ autorité mais champ autorité c'est aussi champ d'action donc chaque, chaque groupe indépendant, auto-organisé, il a aussi périmètre, et périmètre très bien défini. d'accord. Et ils ont, ils ont la possibilité de s'organiser, eux, pour mesurer, de savoir si eux, ils sont prêts. Mais pour ça, ils, ils savent déjà, hein, ils savent compter, ils savent, ils savent liste. Ils ont liste, ils ont état-stock comme toute, toute organisation standard. C'est juste, il, il y a peut-être moins vision d'ensemble, encore qu'il suffirait d'aller chercher chiffres à droite, à gauche, mettre ensemble pour savoir si euh, demande égale production. Euh, on ne l'a pas vraiment fait cette année. Peut-être, ça sera nécessaire. Mais surtout, il n'y a pas personne centrale demander de rapports multiples et variés en permanence, en continu, pour euh, se rassurer et mettre pression sur avancement. Il y a juste responsabilisation sur un, un espace bien délimité. Je ne sais pas si ça répond, je crois. Du coup, c'était une question de Charlotte. Donc, est-ce que ça répond, Charlotte Là, Je ne si son micro est ouvert. Euh, sinon, j'ai une autre question de Jean-Luc. Est-ce que la mère Noël vous a convaincu facilement à commencer la gouvernance partagée Oui. <rire> je, je crois, je l'ai dit, mais peut-être passer trop vite. Hein oui, je crois, je crois, j'attendais que ça je, je crois, j'ai fait beaucoup, beaucoup posture à moi beaucoup attitude, beaucoup rôle de papa Noël <rire> être pour répondre à attentes implicite pour répondre à l'image que moi pensais les autres avoir de moi D'accord, mais au fond de moi je ne suis pas sûr d'avoir jamais voulu être, position, être cette position. D'accord, j'ai pas, pas commencé cette activité en me disant un jour je serai le big boss voir Yes. Merci, Père Noël. Euh, J'ai une question aussi. d'anne Cécile, euh, est-ce que les lutins… Alors, je crois qu'il y a déjà eu une réponse tout à l'heure, Père Noël, désolé, peut-être pour les répétitions. Est-ce que les lutins et vous-même avez ressenti le besoin de vous former pour faire ce changement Alors, pour l'instant, c'est OK. D'accord je pense s'il y a trop quac euh, cette année, eh bien, peut-être nous allons penser à, à faire appel à quelqu'un. Voilà, c'était peut-être peut un peu ambitieux d'essayer de faire tout seul. Mais en même temps, je ne sais pas chez qui je serais allé. <rire> Bonjour, j'ai entreprise millier lutins. est-ce que vous voulez transformer Venez Pôle Nord, il n'y a pas beaucoup d'activité par ici. Donc voilà, si quoi que cette année, alors peut-être je réfléchirai. Mais je fais pas mal confiance aux valeurs intrinsèques de ce lieu. Merci. J'ai encore quelques questions. Alors, je ne sais pas comment vous avez du temps, Père Noël. Mais... Alors, mais il faut que je parte absolument à 6 heures. Voilà, il reste 10 minutes. Ok, super. Alors, il y a, il y a pour l'instant deux ou trois questions d'attente. Il y en a une de, de David. Comment sont recrutés les lutins Comment ils progressent Quelles sont leurs motivations et leurs rétributions Question assez technique, Père Noël. Ah oui, alors Bon, je ne vais pas tout dire non plus. Hein. Il y a ici partie un peu magique, d'accord Et je ne veux pas rentrer dans le détail parce que après vous allez, vous allez perdre cette image. Euh, c est, c est, mais je pense qu'il y a bon fond question. Parce que, comme on disait, il y a, il y a beaucoup de traditions dans Noël. D'accord il y a beaucoup de répétitions, même façon de faire, euh, il y a beaucoup d'habitudes. Et gouvernance partagée, elle va beaucoup re-questionner tout ça. Et aujourd'hui, Lutin vient aider de père en fils, pour ainsi dire, d'accord C'est normal, Lutin travailler avec moi, en gros, il n'y a, a pas autre débouché. Mais qui sait, peut-être demain, avec gouvernance partagée, plus de liberté, plus de souveraineté, et peut-être ça, pouvoir changer. Alors, j'imagine, ça peut attendre un moment. Hein. Il faut des fois beaucoup de temps pour passer par-dessus l'habitude. Mais... Euh, probablement, façon engagée temps euh, peut évoluer dans le futur. Ok, merci. Euh, encore, je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Il y a une question de Maxime qui demande, du coup, comment la nature des jouets a changé par la créativité des lutins, et en particulier cette année Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà observables alors non, je peux pas. Je peux pas vraiment dire que parce que justement, je suis pas partout, d'accord. Il faudra faire bilan prochaines années avec euh, avec problématique aussi. C'est n'est pas nous qui tout fabriquons, hein, Vous avez compris, hein, Nous avons pas, <rire> nous sommes pas capables de fabriquer smartphones, par exemple, d'accord. Donc ça, c'est soit sous traitance, soit beaucoup et mais je ne vous cache pas, hein, peut-être, <rire> j'espère que, que vous savez, hein, mais nous, nous on ne passe pas partout, d'accord Le cœur de notre métier, c'est enfants défavorisés, d'accord C'est enfants malheureux. Alors, si, si votre enfant reçoit console PlayStation, d'accord ou, euh, ou jeux vidéo, alors la plupart du temps, c'est parents qui font ça, d'accord donc la, la nature des jouets, pour nous, je ne sais pas si elle doit changer beaucoup pour répondre aux vrais besoins de notre, comment vous dites, public cible. Merci, quelle modernité, Père Noël. Euh... <rire> On a aussi une, une question de, de Harlette. Euh, qui dit, mais, mais Père Noël, que fais-tu des lutins qui ne veulent pas prendre les responsabilités, euh, qui veulent juste faire des tâches, en fait Tu leur dis quoi à ces lutins Oui. oui alors, oui, c'est une question très intéressante parce que, euh, parce que vraiment, il y, il y a deux mouvements, d'accord Il y a vraiment lutins avoir besoin d'exprimer créativité. D'accord. Ça c'est clair. Mais il y a aussi le temps où juste besoin maintenant en tout cas, une forme de routine, d'accord Une activité précise et et je crois vraiment sincèrement ils peuvent être heureux avec ça. Et il faut respecter ça. D'accord Il faut respecter et en même temps, il faut savoir s'adapter si ça change. D'accord C'est-à-dire, il faut offrir opportunité de prendre responsabilité, d'exprimer créativité au moment où c'est là. Voilà. Et donc, quand je parle équipe auto-organisée, ils peuvent répondre à ces besoins par eux-mêmes. D'accord, c'est pas pas moi qui vais assigner place, d'accord. Mais dans équipe, chaque équipe peut repérer personne besoin avoir tâche précise et définir rôle avec tâche précise pour cette personne. Voilà. Et donc dans équipe, dans équipe de lutin, hein, il y a double énergie. Il faut pas, il faut pas chercher uniformité, d'accord. Même, même pas uniformité dans créativité ou uniformité dans responsabilité. Non, il faut cultiver la diversité et accepter la diversité. C'est grande force. Merci. Donc, Arlette répond euh, merci par rapport au message que, que vous venez de, de donner et de euh, voilà, laisser le, les personnes grandir à leur rythme. Euh, on a une, une dernière question que je prends de Maurizio euh, qui vous dit ah, « cher Père Noël, je sais que tu es immortel, mais comment tu, tu transmettras la, la source, l'esprit de cette fête si à un moment tu, tu décides de, de, de te retirer un jour ou de, de te reposer un jour ?» <rire> alors, alors, écoute, c'est bien parti là, non, je plaisante, comment dire, déjà, il y a deux choses, la première, c'est est-ce que je peux disparaître par rapport à ma petite entreprise D'accord. Est-ce que je peux, est-ce que je suis toujours important Je le suis moins, d'accord Est-ce qu'on peut imaginer une fois l'utin faire tout tout seul Peut-être, d'accord Et donc après, il y a autre problématique, c'est le monde extérieur. Est-ce que le monde extérieur est capable de mettre autant d'intensité autant d'accorder autant d'importance à Noël s'il n'y a pas le Père Noël. D'accord Juste comme le moment magique co-construit et co-imaginé par Lutin. Donc il y a, il y a passage flambeau à l'intérieur et il y a peut-être passage flambeau à l'extérieur. Est-ce qu'il y a peut-être un moment, un rôle noël qui est juste faire public relation comme comme je fais maintenant et, et peut-être si c'est juste un rôle public relation et que valeur être porté vraiment par ensemble équipe alors c'est facile redonner ce rôle à quelqu'un d'autre Et je crois dans vos rues, vous avez plein de candidats, non? Il me semble souvent voir personne avec longue barbe blanche devant un supermarché. Peut-être un ou l'autre chercher travail. Ok, merci. Euh, je vois qu'on qu arrive au bout oh. du, du timing. Oh, exemple, oui. Des, des questions? donc. Merci, merci Père Noël. On va essayer de tenir le timing. Je sais que vous êtes très très pris. Merci d'avoir oui, pris le temps. L j ai j ai l merci merci d'avoir pris le temps de nous faire un retour sur votre passage à la gouvernance partagée et le, toute votre expérience avec Volutin. Merci à Joy pour euh, l'interview. Et puis merci à tous pour euh, cette participation à ce dernier webinaire de l'année. Euh, une bonne fin d'année à tous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Joyeux Noël, Joyeux Noël à tous. Oui. Joyeux Noël. Et, Joyeux et, Noël. Et, paix, et paix aux hommes de bonne volonté. N'oubliez pas. Oui. <rire> La paix aux hommes de bonne volonté. Oui.